Cette chanson s'adresse à toi mon frère, à toi ma sœur, qui a connu le Seigneur Jésus, qui a goûté à sa sainteté, qui lui a servi, mais qui pour une raison ou pour une autre a baissé le bras. Tu t'es éloigné du Seigneur à cause d'une déception quelconque. Tu es allé loin de lui. Écoute ce que te dit le Seigneur. Porter mon esprit en toi, mais tu as tout quitté, reviens à moi, je ne t'en veux pas, tu as eu ma parole, ma joie, ma justice, ma délivrance. Tu aimé le monde, reviens à moi, je ne t'en veux pas, cette vie que tu as connue, mon enfant, le monde ne te donnera. Je t'aime encore pour oh, que tu as du prix à mes yeux J'ai tout quitté ma gloire et mon trône Pour te sauver Pour te donner ma vie Reviens Ton cas n'est pas si dur à traiter Je peux m'en charger et te donner ce vrai repos Reviens à moi Et reviens à moi oh. Depuis ta venue au monde J'ai tout orchestré pour ton salut Si tu savais combien j'avais mal Lors de ta chute Viens à moi, et je ne t'en veux pas Je te donne ma parole Seule la repentance te suffira Ta culpabilité ne vient pas de moi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 Si lourde à porter, je peux m'en charger et te donner ce vrai repos. Reviens à moi. Cette vraie joie que tu as perdu, mon enfant, le monde ne te donner. Encore. Oh, oh. tu as si quel rêve tu as, mes yeux, yeux. J'ai tout laissé, ma gloire et mon trône pour te sauver. Oh, oh, pour oh. te donner ma vie, mmh. je, je reviens. Ton cas n'est pas si dur à traiter. Je peux m'en charger et tout donner.